Bon, oui, c'est à peu près un comparatif et aussi c'est un audit pour sortir la valeur ajoutée pour une application ou un produit. On fait le benchmarking quelle que soit à l'échelle internationale ou bien nationale et aussi pour sortir notre cible et, et comprendre plus le, le projet. Quelles sont les, relations, les projets et le benchmarking. Oui, donc euh, on ne peut pas parler déjà d'un projet sans qu'on parle de expérience, donc euh, qui commence ici. Donc euh, on commence l'utilisateur expérience et le benchmarking tout ça, euh, dans des inclus. Et puis, euh, quand on a décortiqué le fonctionnel euh, et le, le user, comment il voit les choses, euh, le user story, user wording, tout ça, euh, on, on, le, on va vers euh, Diginove et eux, ils vont le traduire en, en code, voilà. Je peux vous donner euh, certains exemples de ces projets à DigiNov liés au benchmarking. Mmh. Euh, en fait, on travaille sur une un méthode qui s'appelle euh, design thinking euh, et là où on commence par l'audit et le benchmark du projet après euh, comment mmh. On définit les problèmes et comment on opte les solutions et comment savoir les personnages et tout. Et après, on fait le prototypage et comment on teste ensemble le parcours utilisateur et après on prépare un design système qui est une bibliothèque qui est plutôt une charte ergonomique qui est par des composants qui en ont utilisé dans l'application comme les radiobots. Par exemple, je travaille maintenant sur un projet de NFT. Donc c'est tout nouveau pour moi et pour, pour le monde, je crois, le Metaverse, tout ça. On essaie toujours de, de, de, de benchmarker et d'essayer d'être les ou bien euh, de voir des nouvelles choses, donc euh, c'est la même chose. Par exemple, euh, je m'occupe aussi d'une petite mission de Salesforce, que c'est aussi, c'est tout nouveau pour moi, donc c'est toujours challengeant. C'est comme si euh, tu es un, un poisson qui vole, donc euh, <rire> c'est bien. Merci à DigiNove pour cette entrevue.